Qu'est-ce qu'il fait là, C'est pas vraiment mon moment pour faire ça. Là, il y a un scooter à droite qui fait la même chose que moi, donc on est bloqué. Oh, merci Allez, t'arrêtes pas Allez, putain 2023, l'année où les gens ne vont rien changer. Salut tout le monde j'espère que ça roule Dites-moi d'ailleurs comment ça roule On est beaucoup plus relax aujourd'hui je me suis pas levé il y a un quart d'heure <rire> Donc voilà euh... ouais, j'ai même retrouvé le cache de la GoPro Donc il n'y a plus aucune chance que vous finissiez dans mes dents En tout cas tant que je le mets correctement Et c'est parti Bon c'était pas Eddy Eddy Mitchell On a l'air d'y avoir trop de monde sur le périph. Ça fait plaisir. Insertion fluide. Let's go. Eh bien, oui, ça va très bien rouler. Il ne n'est pas coutume, la tourne Eiffel, hop, salut Bella. Et ça va pas tarder à être la galade des rois là C'est quel jour déjà C'est bientôt. Hein. On vous fait toutes les sauces. Même je travaille là Là, là. Il se passe, Il se passe un truc Il se passe quelque chose Qu'est-ce que c'est que cet encore Il me dit rien de grave, il est en train de fermer la rue. Maman pas, mon pote. Bon, je me suis un petit peu renseigné, figurez-vous. Et le rien de grave qui s'est passé, c'est une course-poursuite avec des coups de feu. Donc bon, rien de grave, rien de grave, ça dépend où on met le curseur quoi. course-poursuite qui est partie de la rue Saint-Denis dans le cœur de Paris, qui s'est finie euh, à ce carrefour là, dans un bus là. Une voiture qui a drogue et drogue et argent, deux bonhommes dedans, refus de tempérer là sur ce carrefour là, je sais pas exactement où mais... Et donc en fait on est arrivé par l'autre côté mais ça devait être bien bouclé ici aussi. Enfin, rien de grave, il euh, me fait rigoler le mec. Un refus d'obtempérer à la base. Il y a euh, six coups de feu qui ont été tirés contre la voiture par la police. Euh, ils ont fait tout un périple dans Paris que je ne connais pas. Pour finir là, encastré dans un bus, il y a un des deux gars qui a été bloqué dans la voiture, qu'ils ont interpellé tout de suite par la BAC. Et le deuxième euh, qui a réussi à filer et qui s'est fait... Euh, ils ont été obligés de le rouler dessus à moto, de lui péter la cheville pour qu'il s'arrête des gens assez déterminés, finalement. Tout ça, pour que je ne me gare pas au pied du boulot, c'est scandaleux. Ah oui, et au plus de ça, il y a des studios de télé en dessous du boulot, et euh, il recevait une iranienne. Donc au vu du contexte géopolitique de ce pays en ce moment, j'aurais pu comprendre aussi que ce soit pour ça. À mon avis, c'est un mix des deux. Sauf le quartier devait être un peu tendu, et l'arrivée de cette femme dans le con a dû cristalliser les tensions de la police... Il faudra qu'on s'occupe de l'essence, mes amis. Cette denrée rare dont la moto se nourrit goulûment. Non, ça va, ouais. Toujours autant la jungle ici. Qu'il y ait du monde ou pas, c'est le seul. Ouais, ils interviennent sur les voies là. Ah, ils nettoient. Ah, c'est le nettoyage. Non ah, il y en a dans les deux sens. Il y en a un, c'est le nettoyage. Et l'autre, il intervient sur les lignes. Les mecs là, ils interviennent sur les lignes. Oh, trop stylé. C'est classe les véhicules amphibies. Euh, Routrail. je sais pas comment ça s'appelle. C'est vraiment stylé. Bon, là, Noël, c'est dans 12 mois, donc il faut enlever les décos, maintenant, par contre. Hein. La plaisanterie a assez durée. et bien, merci d'être resté jusqu'au bout. Euh, voilà Partagez la vidéo si vous avez aimé. Mettez un petit pouce. Et puis, faites-moi en commentaire euh, vos retours, n'est-ce pas euh, bah bonne soirée, à demain pour la prochaine et faites attention aux gens qui tirent des coups de feu dans les rues même si c'est la police Ciao